Si, A, B et C sont les centres de ces trois cercles qui sont tangents 2 à 2, ici et ici et ici. L'angle ACB, 90 degrés, l'angle ABC 60 degrés. Et on connaît que BC égale 6 cm. Déterminer l'air de la surface coloriée, celle-ci, celle-ci qui est coincée entre les trois cercles. Bien, voilà le problème. Alors, comment trouver l'air coincé ici entre les trois cercles Bonne question. Comme Qu dirait quelqu'un, comment trouver cet air avez une idée une aire on n'a pas une formule pour euh, ce drôle d'air hein? on n'en a pas mais qu'est ce que vous voyez cette air cette surface est coincée elle est coincée elle est coincée on dit un slip allez sérieusement elle est coincée entre entre ces trois secteurs. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ce qu'on appelle des secteurs de cercle. Alors, est-ce qu'on pourrait calculer l'air de ces trois secteurs Et bien sûr, calculer l'air de ce triangle. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on va faire Bien sûr, vous avez trouvé, on va soustraire les trois airs de grand R, de la grand R. Voilà Ça ne manque pas d'air, cet exercice. Alors, on y va. Comment calculer l'air de ce triangle Triangle ABC. A-B-C. J'appuie, qu'on voit mieux, bien mieux. ABC. Bon, on connaît BC qui est 6, et on ne connaît pas la hauteur, il faut qu'on introduise une inconnue, décidée. Alors je vais noter le rayon du petit cercle, c'est un choix à faire avec X. Donc ce petit rayon, je vais noter X, on va voir si on peut écrire une équation avec. Euh, si ce rayon est petit x, ce qui reste pour ce rayon, jusqu'à 6, c'est 6 moins X. Tout le monde suit Je répète, ce rayon X, l'autre, 6 moins X. Au total, ça fait 6. Bien. Mais alors, si ce rayon est 6 moins X, l'autre, c'est égal à 6 moins X. C'est le même. Et comme je dis que AB, est-ce que j'ai dit ou pas AB égale combien Vous pouvez savoir Attention, ici à 60 degrés, ici il reste 30 degrés. Le côté opposé de l'angle de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse. Tout le monde sait depuis la quatrième. Autrement dit, AB ça fait 12. AB égale 12 cm. Bien sûr. AB 12, B c'est 6. Si ça c'est 6 moins x, ce qui reste jusqu'à 12 c'est 6 plus x. Vérifier, 6 plus x plus 6 moins x, ça fait 12. Ce rayon, le grand rayon, c'est 6 plus x, alors le grand rayon ici c'est 6 plus x. Et ce petit rayon, je rappelle, c'est comme ici, c'est x. J'ai garni tout le triangle ABC avec des x. C'est drôle, non? Oui mais ce triangle ABC il est rectangle. Donc, le théorème de Pythagore est vérifié. Et si j'écris le terrain de Pythagore. Est-ce que je ne trouverai pas x J'espère bien. Alors, on y va. L'hypoténuse au carré, 12 au carré, est égale. Ce côté au carré, 6 au carré. Plus l'autre côté au carré, c'est combien L'autre côté, c'est 6 plus x plus x. 6 plus 2x au carré. Bien, j'ai écrit. Le théorème de Pythagore. Bien sûr, c'est une, une équation facile de laquelle je vais trouver x. 12 au carré, c'est 144. 6 au carré, c'est 36. Plus, ici je ne développe pas, je ne complique pas pour l'instant. 144 moins 36, ça fait 108. 108 est égal donc à 6 plus 2x. Au carré. Du coup, 6 plus 2x, c'est rien d'autre que la racine carrée de 108. Racine carrée de 108, que je pourrais bien sûr simplifier. Est égale racine de 108. 108 c'est 36 fois 3, comme tout le monde connaît. Donc égale 6 racine de 3. 2x plus 6 égale 6 racine de 3 x plus 3 égale 3 racines de 3, je divisé par 2, les deux membres, x égale à 3 racines de 3 moins 3. Voilà. Combien ça vaut x, c'est-à-dire le rayon de tout petit cercle Du coup, j'ai le rayon des deux autres cercles, que je peux calculer en fonction de x. On y va. Combien ça fait 6 moins x, c'est-à-dire ce rayon ça fait 6 moins ça, c'est-à-dire moins 3 racines de 3 plus 3, qui est égal à 9 moins 3 racines de 3. Et l'autre rayon, 6 plus x, égale 3 racines de 3 moins 3 plus 6, c'est plus 3. J'ai donc les rayons des trois cercles. Du petit, du moyen ou du très grand. Maintenant, il reste à calculer. Les airs de ces trois secteurs et bien sûr l'air du grand triangle. D'abord, on calcule l'air du grand triangle. L'air du triangle ABC est égal à BC fois AC, basse à hauteur divisé par 2. La base, c'est 6, fois la hauteur, c'est 6 plus 2x, 6 plus 2 x je rappelle que x est 3 racines de 3 moins 3 je développe je réduis ça me fait 6 racine de 3 6 racine de 3 sur 2 qui est égal à 18 racine de 3 cm carré alors pour oui. l'air du petit secteur celui-ci je signale que ce secteur, c'est un quart du cercle. Donc R du petit secteur, R1, est égal à pi fois le rayon, qui est x, c'est-à-dire 3 racines de 3 moins 3, au carré sur 4. Pi R carré sur 4. A2, c'est-à-dire l'un de ce secteur, 60 degrés, mais quelle partie 60 de 360 Un sixième, donc un sixième pi sur 6 fois, le rayon c'est qui C'est 6 moins x, donc 6 moins x qui est toujours 3 racine de 3 moins 3. 3 racine de 3 moins 3 avec le moins devant, ça fait moins 3 racine de 3 plus 3. Et quel est l'air du troisième secteur celui-ci euh, 330 degrés c'est quelle partie du cercle mais 60 c'est un sixième 30 degrés c'est un douzième un deuxième pi fois 6 plus x 6 plus 3 racines de 3 moins 3 au carré alors bien alors pour ne pas vous perdre dans les calculs que je vais laisser faire il serait bien qu'ici multiplier en haut et en bas que ça devient 12 en bas, ici, que ça devient 12, ici c'est 12, ça, on peut mettre pi sur 12 en facteur. Je vous laisse effectuer les calculs, n'oubliez pas de développer a moins b au carré, attention la formule, ici a moins b au carré, a moins b au carré, après, bien sûr, réduction ici, et attention, les racines carrées de côté, et les autres sans racines de l'autre côté. Alors, vous avez trouvé A1 égale pi sur 12, facteur de 108 moins 54 racine de 3. A1, c'est ça. Est-ce que vous trouvez A2 qui est égal à pi sur 12, facteur de 216 moins 108 racine de 3 et si vous avez trouvé A3, égale combien, combien pi sur 12, facteur de 36 plus 18 racine de 3. Ça c'est la première étape, trouver les trois secteurs, les aires des trois secteurs. Et maintenant on n'avait qu'à soustraire de l'air du triangle la somme de ces trois aires des secteurs. Alors, vous avez réussi Allez, que je vous aide un peu. 108 plus 216 plus 36. Ça fait bien sûr 360. Moins 54 moins 108. Ça fait moins 62 plus 18 moins 100, 144. Racine de 3. Ça, c'est le résultat de la grosse parenthèse. Moins pi sur 12. 18 racine de 3. Évidemment, 12 divise 360 et 144, qui est égal donc à 18 racines de 3 moins pi facteur 360 divisé par 12, ça nous fait 3. 144 divisé par 12, ça nous fait 12 racine de 3. Et voilà le résultat exact en centimètres carrés de notre R coloré. Bien sûr, valeur approximative, on peut trouver en appuyant sur la calculatrice, mais ceci n'est pas notre intérêt.